Salut, donc juste avant que ça commence, je vais juste vous dire que cette vidéo, elle date un peu. Petit peu. Petit peu, beaucoup. Beaucoup. Elle date énormément. Juste 9 mois. Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur euh, Sonic Unfair. Les jeunes faire, qu'est-ce que c'est Unfair en anglais ça veut dire injuste ou un truc dans le genre. Donc euh, Sonic injuste. Il y a, y a plein de, de jeux unfair. En fait ce, les jeux unfair ce sont des jeux rageants quoi, si vous préférez. Donc euh, bref, aujourd'hui on va jouer au moins rageant. Et non ça lui il y a pas rageant du tout. Euh, Sonic unfair. Il y a plein de musique aussi dans le jeu. Mais je pense que je vous mettrai la musique de Asgore quoi. Parce que vous l'aviez pas entendu dans les Undertale Parce que vous avez mon casque pourquoi j'étais en l'air là bon c'est pas grave ouais. là bas là non ah. ah bah ouais euh dessus ou yes c'était dessus on saute ça oui et on a gagné voilà j'ai fait technique du matin j'ai tout skippé donc euh maintenant là là et oui, je sais que mes vidéos sont très chiantes sans musique. C'est pour ça que j'ai dit que j'en mettrai une. C'est là, non. C'était pas là. Voilà. Ouais, là. Après, c'est tout là-bas. Là, on peut. Oui, on peut. <rire> non, je n'ai pas tri... Je euh, Ensuite, je ne me rappelle plus. Non, non, non. Bah quoi moi je me casse du niveau tu sais quoi moi je me casse du niveau <rire> voilà voilà bah bas de comment faut faire oh il y avait une personne invisible ici donc euh... ok j'ai foiré mon sto mais un peu le truc à bugger donc moi ça me va bien hein. donc, là on va entre les piranhas c'est bien dans, dans le lieu on peut les tuer les piranhas Parce que quand on saute on saute en boule voilà bah, bas ah oui oui c'est bon je me rappelle je me casse <rire> toi je te saute donc toi je saute là il y en a une oui non bon bah, bah. ce milieu je crois ouais après, là, c'est où Au milieu Attention, attention, attention Comment on va faire 42 pour réussir ce niveau avec le plus de skills possible étant le plus beau gosse possible ayant le plus de classe possible La réponse, maintenant. Ok, voilà Voilà, donc là on attend qu'il saute Non Moi bah je dis oui là, on saute. Voilà. Donc là, voilà, voilà. Là, voilà. Euh, là. Ouh là, je sentais venu. Ah, je... Là, faut sauter sur un truc Non, pas... je vais pas sauter sur le trampoline. Saute sur euh... oui voilà voilà je me rappelais que c'était pas une plate une plateforme donc on attend que le truc il saute maintenant non pourquoi merci Sonic tu as de grands pieds Sonic ensemble nous pourrons Viens, je sais que tu peux venir, n'hésite hésite pas de... Casse toi putain culé. Oui. Non, bah Ouais, le bas, Oulala là, là. là, ouais, euh, en haut ou en bas, ni l'un ni l'autre. Ah, bah, c'est ici, c'est en haut. <rire> euh, je vais pas prendre les, les piques c'est pas grave. Encore une paix, enfin, invisible Yes, attends, non, j'aime pas ce bloc, et on va devoir esquiver, les amis mais il n'y avait pas de bloc hein, tout simplement. <rire> je crois que c'était un piège avec des pics ou pas. Ou un truc d'un genre, mais bon. Donc on va sauter là, là. Allez, viens là, petite plateforme très chiante. Parce que tu n'es pas une plateforme normale, faut bouger en même temps. On, on te monte dessus. Je crois c'était bizarre bah pas belle, là, voilà, je touche, je touche pas à ce putain de ressort, il fait peur, ah oui, ah bah je touche pas à ce putain de gros cube, donc toi tu viens là tout de suite, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, pas toucher au sud du milieu ouais oui. ah oui les amis la zone finale en fait dans ce jeu elle marche pas enfin euh, je meurs une fois et enfin elle bug regardez après ça met un code d'erreur donc je suis désolé mais on peut pas le terminer mais bon ça change rien hein. c'est juste un niveau normal à la fin il y a, ya eggman et euh, faut juste attendre il nous donne un diamant voilà c'est tout